Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrik Lem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une euh, vidéo tutoriel dans laquelle nous allons parler un petit peu de jeu. Et oui, aujourd'hui, nous allons... Euh, je vais vous apprendre à supprimer votre compte Minecraft. Alors, ce tutoriel est un petit peu un tutoriel qui a défrayé la chronique, tout simplement parce que je suis tombé sur énormément de, de forums, euh, où les gens demandaient « je voudrais supprimer mon, mon compte Minecraft pour une raison X ». Et euh, j'ai trouvé deux réponses, et uniquement deux réponses. « C'est impossible, tu ne peux pas le supprimer, ou alors prête-le-moi euh, ». Alors évidemment prêter son compte ça demande un petit peu de réflexion et euh, s'il te plaît c'est cleaner ferme là. Et euh Et ça, ça pose problème parce qu'on doit prêter son email etc souvent on n'a pas très envie. Ou sinon bah garde-le ton compte, tu n'as pas le choix euh, en disant que c'était impossible, voilà. Donc moi je vais vous montrer que ce n'est pas vrai, nous pouvons supprimer notre compte Minecraft. Alors, il faudra aller sur minecraft.net et vous loguez, vous connectez. Alors évidemment, je me suis connecté au préalable euh, pour euh, éviter de pour, euh, éviter de vous montrer mon webpass et mon email. Euh, il y a encore ici dans mon email, je, je vais le masquer. Euh, ensuite, il faudra aller dans la catégorie profil qui se trouve juste ici. Alors évidemment, comme vous le voyez avec le lien, j'y suis déjà. Et ensuite, vous allez voir, il y a... dans en dessous de profil, change your details, c'est-à-dire changer vos euh, bah, détails. To change your settings, you go to Mojang account Setting page. Donc, euh, pour changer vos paramètres de compte, il faut aller sur Mojang. Alors, on va cliquer ici. Et là, on va, on va arriver sur la page où on va pouvoir modifier notre compte. On va aller dans la catégorie My account, donc mon compte, et aller dans Settings ou en français Paramètres. Voilà. Et ici, on croirait, on se dit, bah, euh, oui, c'est bien, on a notre compte. Mais sauf qu'en bas, on a une petite catégorie, « Delete your account ». Donc, il va cliquer sur « Learn how ». Tout simplement. Ensuite, donc, il vous explique un petit peu en anglais, donc après, il faut savoir lire l'anglais. Euh, il vous explique que une fois que c'est euh, « Way can be reversed », qui ça ne peut pas être modifié ensuite après leur supprimer c'est définitif vous allez pouvoir cliquer su, après avoir bien compris que c'est définitif si vous avez un minecraft il faudra le repayer si vous voulez refaire un compte euh, cliquez sur request account deletion alors ensuite mojang va vous, va vous envoyer un petit email qui juste là euh, Précisant, vous avez reçu une demande de supprimer votre compte Mojang pour l'adresse, euh, pour cette adresse mail qui sera masquée également. C'est pour mon adresse mail en tout cas qui est masquée. Euh, euh, pour continuer, confirmer, etc. Euh, attention, si vous supprimez votre compte, vous ne serez plus en mesure de jouer à tous les jeux que vous possédez sur ce compte. C'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé, il n'y a plus de compte, vous ne pouvez plus jouer à Minecraft, vous ne pouvez plus jouer à rien. Une fois que vous êtes sûr, vous allez cliquer sur ça, ce petit lien. Et là, votre compte Minecraft va être supprimé. Alors, là, il faut remplir les, les, les questions. Que vous avez également mis au préalable, quand vous avez créé votre compte il vous, euh, Mojang, vous vous demandez euh, de créer des questions. Je masquerai ça parce que je sens que je me faire insulter. Et... Euh, et vous demande, Modung, vous, vous demandez trois questions en cas de perte de mot de passe ou en cas de euh, suppression de compte. Eh bien, il faudra remplir. Alors, à vous d'aller chercher dans votre mémoire ce que vous avez mis. Moi, c'est quelle est votre activité favorite, votre premier jeu vidéo et votre équipe favorite. Et également, il faudra mettre votre mot de passe. J'ai retapé parce que. Voilà, une fois que toutes ces cases ont été remplies, vous pouvez cliquer sur « Delete my account ». Et là, ça y est, votre compte a été supprimé. « Your account has been deleted ». Vous voyez, j'ai un accent anglais magnifique. Euh, et là, ça y est, votre compte Mojang est supprimé. Vous n'avez plus qu'à vous détendre. Voilà, tout simplement. Euh, et voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à le liker, à m'écrire dans les commentaires si vous avez mal compris quelque chose ou si vous voulez que je vous fasse d'autres tutoriels. Euh, Donnez-moi des idées. Euh, N'hésitez pas également à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, à bientôt tout le monde. We'll be